Alors, jeunes gens, euh, le thème du jour, c'est comment communiquer efficacement avec mon équipe. Et vous allez voir que euh, euh, dans ce webinaire, je ne vais pas vous donner exactement des techniques de communication, ce serait euh, un peu trop euh, euh, facile et peut-être un peu répétitif pour certains d'entre vous. Si vous avez besoin de techniques de communication au sens propre, eh ben, vous me le direz dans, les, euh, dans le chat. Moi, ce qui m'importe dans cette histoire, euh, c'est, euh, en fait, vous allez voir que je crois que tout se joue dans la phrase, justement, que j'ai mise en titre de ce webinaire, « Comment communiquer efficacement avec mon équipe ?» Car, en fait, euh, ce qu'il va falloir apprendre à dire, c'est qu'il va falloir apprendre à retirer progressivement le « mon ». Car, même si vous êtes un manager exceptionnel, ça n'est pas votre équipe. Le « mon », en fait, dans le, le, le, le possessif, c'est un peu le même effet que lorsque des parents disent c'est mon fils c'est ma fille ce sont mes enfants en fait il fait euh, il, il, il, il induit deux choses il induit d'une part un sentiment de propriété et d'autre part un sentiment de distanciation qu'est ce que je veux dire par là c'est que euh, lorsque je dis mon équipe en fait c'est que euh, c'est un peu comme si je me mettais au dessus de l'équipe et que je n'en faisais pas tout à fait partie donc le risque, c'est d'une part, on va le voir, on va beaucoup en parler aujourd'hui, le, le risque c'est d'une part une, une sorte d'implication exagérée, c'est-à-dire que je, je, je vais avoir des, la possibilité, le risque de passer en position de sauveur, et je vais vous dire ce que ça veut dire. Et puis par ailleurs, c'est aussi le risque euh, de mettre les collaborateurs dans une position presque infantilisante. Euh, finalement, ça serait une sorte de retour déguisé du paternalisme, sous couvert, justement, de continuer à utiliser le mot de collaborateur plutôt que le mot de subordonné. Donc, le, le, la chose vraiment importante, euh, c'est de sortir de ce, cette, cette expression que j'entends utiliser par à peu près tous les managers avec qui je travaille, et en particulier ceux qui euh, m'ont euh, demandé de faire ce webinaire sur comment communiquer efficacement avec mon équipe, qui, je vous le rappelle, fait euh, suite à un webinaire d'il y a deux semaines sur comment communiquer efficacement avec ma hiérarchie. Donc, euh, maintenant que ceci est posé, je voudrais revenir déjà sur euh, un ou deux principes simples sur ce que c'est que le rôle de leader. Bon, ce n'est pas moi qui l'invente, mais euh, le rôle de leader, c'est un peu comme le capitaine d'un bateau. C'est-à-dire que son rôle, c'est deux choses. C'est d'une part donner le cap et d'autre part assurer la stabilité du bateau, c'est-à-dire mettre la quille. Donc, donner le cap, en fait, c'est le rôle de leader au sens de celui qui donne la vision. Vision de l'équipe le rôle de l'équipe, mais vision au sein de la vision de l'entreprise. Et son, son job, le job du leader, du manager, c'est de vérifier que la vie, le, le, le rôle de l'équipe reste bien aligné avec la vision de l'entreprise. Ça, c'est pour la vision, la boussole. Et puis, l'autre pan, c'est mettre la quille, c'est-à-dire assurer la stabilité du bateau. Et là, on va vers quelque chose qui est souvent beaucoup moins apprécié, et beaucoup moins valorisé qui est euh, les, euh, le, le, le cadre, mettre en place le cadre et le faire respecter. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais euh, comme j'ai appris dans la presse, euh, ce n'est pas parce que tu en as déjà parlé dans un article que ça signifie que, un, tout le monde l'a retenu, et deux, que surtout que tout le monde avait lu ton article. Donc, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais revenir sur ce que j'appelle le cadre. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, je l'ai appris de quelqu'un que je respecte infiniment, qui a été mon formateur en analyse transactionnelle, qui s'appelle Salomon Nazielski. Donc, le cadre, en fait, c'est un ensemble de règles et des sanctions attachées. Qu'est-ce qu'on appelle une règle Je vais vous donner la définition, elle est très très simple. Une règle n'existe que si elle démarre par « il est obligatoire de » ou « il est interdit de ». Tout le reste, c'est certainement très intéressant, mais ce ne sont pas des règles, ce sont des principes. Par exemple, euh, nous, nous devons, au sein de l'équipe, le respect mutuel. Nous euh, voulons euh, nous engager au service de nos clients, de nos consommateurs. Nous, euh, euh, nous sommes attentifs et, euh, à, euh, au bien-être de chacun. Bref, tout ça, ce sont des principes, c'est certes très euh, positif, mais ça reste des principes. La règle, c'est il est interdit de parler de manière agressive à l'un de ses collègues de travail. Ou il est obligatoire de euh, respecter, il est obligatoire de respecter les règles de compliance, euh, par exemple sur les marchés financiers. Ça va jusque-là sur la définition d'une règle que Le fait que ça démarre par « il est obligatoire » et, et « ou il est interdit », que ça pour tout le monde c'est OK Dites-moi déjà la différence entre règles et principes, parce qu'on a dans les entreprises en ce moment des, des palanqués de principes, mais on a euh, très peu de règles. OK pour Daniel, OK pour qui okay. bon. Une règle, ça c'est la définition, une règle ne tient que s'il y a une sanction attachée. La sanction, le rôle de la sanction, ce n'est pas de mettre une tarte dans la tête des gens, ce n'est pas de les rabaisser, au contraire. Le rôle d'une sanction, c'est de les faire de nouveau rentrer dans le cadre. Je m'explique. Le cadre, c'est un ensemble de règles. Si je ne respecte pas la règle, je sors du cadre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je n'appartiens je, je plus à l'équipe. On applique la sanction... Le fait d'avoir appliqué la sanction, d'avoir respecté, rempli cette sanction, fait que je re-rentre dans le cadre et donc j'appartiens de nouveau à l'équipe. Et le rôle du manager, c'est donc de faire respecter les règles, en particulier l'application des sanctions, de manière à ce que l'équipe reste un corps constitué. Et il y a, une fois que la, règle a été, pardon, la sanction a été appliquée, la personne revient dans l'équipe, on ne parle plus jamais de ce qui s'est passé chose aussi très peu à appliquer dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire que la règle, la règle est souvent peu définie. Quand la règle est franchie, enfin non respectée, il n'y a pas de sanction qui est appliquée, donc tout est flou et on continue à euh, rappeler éternellement, et ça fait des, des, des heures au café du commerce ou à la machine à café, sur, euh, ou dans les métros en sortant du boulot, sur « mais t'as ce qu'elle a fait, t'as vu qu'il a fait, c'est dégueulasse, etc. » On n'arrête pas de parler de choses qui, sont, qui ont été faites. principe d'une règle, c'est elle est, elle est appliquée. Si elle n'est pas appliquée, sanction, alors à ce moment-là, je re rentre dans le cas je fais de nouveau partie de l'équipe. Et ça, c'est le job du manager, en plus de celui de faire respecter la vision euh, de l'entreprise et donc de l'équipe. Est-ce que jusque-là, c'est OK Parce que vous allez voir que ça va avoir des conséquences sur, en particulier une demande qui m'a été faite, sur comment est-ce que je fais pour recadrer quelqu'un dans l'équipe. Jean-Baptiste est OK. Recadrer quelqu'un dans l'équipe, ça veut dire deux choses. C'est toujours ces deux choses qu'il faut garder en tête. C'est un, j'applique la sanction, je lui, explique, je lui rappelle la règle, je lui montre qu'il a franchi la règle, je check ça avec lui. J'applique la sanction et donc la personne re rentre dans le cadre. C'est ça, recadrer. Elle fait de nouveau partie de l'équipe. Et deuxième chose, parce que sinon on reste dans quelque chose de statique, et deuxième chose, je lui rappelle le sens de tout ça, je lui rappelle la vision de l'équipe et la vision de l'entreprise, je lui rappelle à quoi sert le cadre. Ok là-dessus Donc c'est ça, recadrer un collaborateur. Donc, euh, pourquoi je fais ce rappel du rôle euh, du manager C'est cette histoire de euh, vision cadre, c'est donc que euh, par rapport à mon, mon introduction qui est euh, euh, comment communiquer efficacement avec mon équipe, moi en tant que manager, je fais pleinement partie de l'équipe avec un rôle particulier qui est celui que je viens de définir. Mon job, c'est de donner la direction et de la faire respecter grâce au cadre. Ensuite, comment est-ce que chacun va organiser son travail au sein de l'équipe pour aller dans cette direction Ça finalement, c'est presque moins mon job. Ce n'est pas forcément à moi de dire en tant que manager, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela, toi tu dois faire cela. Finalement, je, je travaille avec des adultes, je suis moi-même au sein de l'équipe, donc chacun d'entre nous peut dire, ok, moi je prends plutôt cette tâche, moi je prends plutôt cette tâche, et moi je suis juste chargé de vérifier que tout ça fonctionne dans la bonne direction. Respect de la feuille de route, plutôt que euh, répartition des rôles. Ok là-dessus Sur le euh, communiquer efficacement au sens de donner la, la direction, faire respecter le cadre Et donc, le fait que moi, manager, je suis bien partie prenante de l'équipe. OK pour Guy, OK pour Jean-Baptiste, cool. Les autres, vous avez le droit de vous exprimer. Hein. <rire> Parce qu'à priori, il y a quand même une petite quinzaine de personnes connectées. Bon, alors, euh, maintenant que ça s'est dit, une autre des demandes qui m'a été faite, et que j'avais mis dans le descriptif de ce, de ce webinaire, c'est que faire quand j'ai des collaborateurs qui se plaignent. Déjà, on va revenir sur la définition d'une plainte. Une plainte peut être faite en plus-moins, c'est-à-dire la personne s'accorde plus de valeur qu'aux qu autres, ou en moins-plus, la personne s'accorde moins de valeur qu'aux autres. Une plainte, donc de manière agressive ou de manière géniarde, c'est euh, « il y a quelque chose qui ne va pas, j'en ai assez. » Donc, tout me fait chier, ou bien « j'en ai marre, c'est pas de ma faute, j'en ai ras le bol, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe ?» Ça va les, les deux versions de la plainte Agressive, géniale. Une plainte n'est pas... Une demande. Une plainte, c'est je n'aime pas la situation actuelle. La demande, c'est voilà ce que je veux. Okay Donc, mon conseil par rapport à qu'est-ce que je fais moi, manager, face à un collaborateur qui se plaint, c'est rappelle-lui que pour l'instant, tu ne peux rien faire car il n'a pas fait de demande. Oups. Combien de managers essayent de gérer des plaintes en disant à la personne, bah, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela et la personne a beau jeu d'en face de faire « oui mais, oui mais, oui mais, oui mais » et donc rien n'avance. Jusqu'au moment où le manager commence à faire « bon, bah, tu sais quoi, ça me saoule » ou bien oh, « que veux-tu que je fasse ?» Et donc à son tour, il passe en plus ou en moins ou en moins plus. Vous voyez la mécanique Donc, il peut être intéressant d'ailleurs dans une équipe, je vous le dis, de mettre en place la règle suivante « une plainte ne sera jamais écoutée ». Je refais avec les règles que je vous ai données. Il est obligatoire de faire une demande, il est interdit de rester dans la plainte. Qu'en pensez-vous Ça serait quand même vachement plus simple pour tout le monde si nous sortions des plaintes et si nous allions vers les demandes. Bien. Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup là-dessus C'est que euh, s'il y a bien une chose que euh, je, je répète aux managers avec lesquels je travaille, c'est euh, d'arrêter de se mettre en position de sauveur. Qu'est-ce que j'appelle la position de sauveur je t'apporte une aide que tu ne m'as pas demandé. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai commencé à essayer de me positionner par rapport à une plainte, au lieu de me positionner par rapport à une demande. Donc la personne râle ou jeun, et moi, en tant que manager armé de ma carte Superman, je jume sur l'occasion de lui apporter des solutions et des propositions. Ça vous rappelle des choses <rire> Donc, ou bien je lui dis « Écoute, « Va dans ta caisse, va pleurer, j'en ai rien à faire. » Il est possible que ça rapporte une chose. Geoffroy dit « Oh oui, je... rassure-toi Geoffroy, tu n'es pas le seul. » C'est bien une des choses que j'entends le plus. Donc, euh, Stephen Karpman, k a r p a p m a n un des pontes de l'analyse transactionnelle qui est toujours en vie. Vous pouvez euh, regarder des vidéos lues sur YouTube, vous pouvez aussi, il y a un livre qui vient de sortir, qui euh, est un, un excellent livre sur le triangle dramatique. Donc, ce monsieur a créé un truc qu'on appelle le triangle grammatique avec les trois positions non fonctionnelles qui sont persécuteurs, victime. Bon, Et il a montré comment on pouvait sortir de ce triangle infernal où on passe notre temps à sortir, à tourner dans ces trois positions. Je ne vais pas vous faire maintenant un webinaire sur le triangle grammatique. Je voudrais juste parler de cette histoire de comment passer de sauveur à soutien. Pour passer de sauveur à soutien, il faut que la personne en face fasse une demande et il faut que nous, nous ne sautions pas sur la première euh, plainte qui nous arrive. Donc pour ça, il y a cinq règles. Première chose, il faut que la personne fasse une demande, c'est-à-dire qu'elle dise euh, non pas ce qui ne lui va pas, mais ce qu'elle veut. Ensuite, il faut que cette demande soit concrète, factuelle. Ce n'est pas euh, « j'aimerais que ça aille mieux ». Non, dis exactement ce que tu veux, qualifie-le. Ensuite, euh, il faut que euh, tu, euh, cette demande soit concrète. Il faut que cette demande, euh, il faut que tu t'engages à faire plus de 51% du boulot. Toi qui apportes cette demande. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais faire tout le travail, c'est toi qui dois faire plus de la moitié du travail. Quatrième règle, il faut que l'aide que je vais t'apporter soit dans mes compétences. Combien de managers apportent, enfin, commencent à, à, à essayer de gérer les plaintes de leurs collaborateurs concernant leur vie privée. Je ne crois pas que vous, manager, vous ayez des compétences en euh, thérapie familiale ou en euh, relation de couple. Donc, attention à ne pas rentrer dans ce piège interne. Et cinquième règle, je t'apporterai l'aide correspondant, correspondant à une demande concrète et, et, et calibrée, correspondant à une demande sur laquelle tu t'es engagé à faire plus de la moitié du boulot et correspondant à une demande sur laquelle j'ai les compétences, à la condition que ce soit dans un temps qui sera le bon pour moi, je ne vais pas faire ça forcément, là, tout de suite, maintenant, parce que tu, tu as déboulé dans mon bureau en me demandant. Est-ce que c'est OK sur ces cinq conditions pour apporter du soutien au lieu d'apporter, de faire jouer le rôle au sauveur Il y en a certains qui ont déjà dû... Oui, des exemples, OK. Euh, Est-ce que toi, tu as un exemple de euh, plainte classique euh, d'un collaborateur Vas-y Geoffroy, si tu veux prendre la parole, je ne sais pas exactement comment on fait, parce que c'est une nouvelle plateforme, <rire> mais euh, c'est sûr que tu peux le faire. Euh, Peut-être en euh, activant ta webcam, en bas. Mais sinon, vas-y, tape euh, un exemple. Les deux sont possibles. Je cherche. Ok. Moi j'en ai un, <rire> mais cherche le tien. Euh, ça m'intéresse, euh, vous savez que j'aime les, les cas concrets euh, c'est l'exemple classique de j'en euh, ai ras bol elle m'embête Martine j'en ai assez, elle ne fait pas son boulot enfin, la, la plainte concernant la liste des plaintes concernant une collègue de boulot est infinie bien, donc par rapport à ça combien de managers essayent de rétablir l'entente les, les, les, entre euh, deux collaborateurs, deux collaboratrices la, la, la réaction que vous devez avoir par rapport à J'en ai marre Martine elle m'énerve c'est est-ce que à ce propos, tu as une demande. Cette phrase est très simple, je vous le dis, elle a un pouvoir spectaculaire. Ben bah ouais, j'aime te dire, j'en ai marre de Martine. Non, ça, c'est ce qui ne te va pas. Ce que tu veux, c'est quoi bah, Ce que je veux, c'est que ça se passe mieux entre elle et moi. Décris, ce sera comment mieux vous vous Souvenez-la, concret. Bah, je veux qu'on se parle gentiment et je veux qu'elle respecte mon boulot. Respecte ton boulot, ça veut dire quoi okay Donc, rien que ça, vous allez la voir faire la liste de ce qu'elle veut. Ensuite, vous pouvez très bien lui dire, bah « Écoute, ça, il me semble que c'est plutôt de tes compétences. Euh, vous êtes deux adultes, c'est à vous de trouver un terrain d'entente là-dessus. Moi, je ne vois pas quel est mon rôle là-dedans, ce n'est pas forcément dans mes compétences, de rétablir l'harmonie entre vous, ni dans mon rôle, ni dans ma mission. Oui, mais ce serait utile que tu nous aides à régler ça entre nous, etc. Ouais, on va, défi on va voir, je vais réfléchir comment. Bon, et on fera ça à quel moment et je t'avertis que, de toute façon, on verra, il va falloir qu'on en parle avec Martine, parce que pour l'instant, on parle de Martine alors qu'elle n'est pas là, et ça, ça n'est pas OK. Et puis, on verra si euh, vous deux, vous vous engagez à faire plus de la moitié du boulot, c'est pas moi qui vais, d'un coup de baguette magique, rétablir la paix, rétablir la paix et l'harmonie entre vous deux. Est-ce que cet exemple, Geoffroy et les autres, vous parle? Martine est une emmerdeuse. Oui, Geoffroy, les autres, dites-moi, si ça vous euh, semble suffisamment clair comme exemple par rapport aux cinq règles que j'ai données. Oui, très clair. Ok. Euh, une, la dernière demande que j'avais concernant euh, euh, comment communiquer efficacement avec euh, mon équipe, mon équipe, avec l'équipe, on va dire, avec juste l'équipe, demander d'exprimer euh, une demande, gère une bonne partie du problème, exactement, je crois. Donc, la dernière demande que j'avais, c'est « Comment fait-on quand on est à distance ?» ben, Vous allez voir que être à distance, finalement, ne fait qu'amplifier euh, ce que je viens de décrire, et en particulier la tentation de se mettre en sauveur de l'équipe. Donc, en fait, ce qui est important là-dessus, c'est vraiment d'être très très clair sur « Attention, est-ce que j'ai eu une demande ?» avant de jumper et avant de vous propulser au euh, sauvetage de quelqu'un dans l'équipe euh, par rapport à ça aussi, ce qui est important, c'est de vérifier si c'est bien dans vos compétences et enfin, ce que les autres vont faire plus de la moitié du boulot. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler avec euh, un, une équipe de banquiers pendant le confinement et la, de, la, la demande était, euh, les managers étaient épuisés. Épuisés parce qu'ils avaient l'impression que leurs équipes, leurs équipes allaient mal. Et pourquoi ils avaient cette impression-là Parce qu'ils n'étaient plus en face et donc en fait, ils étaient en train de se faire des films sur... Les pauvres, ils sont tout seuls, c'est sûr que ça va pas bien. J'ai fait juste la chose suivante, j'ai juste dit Est-ce que ils vous ont dit que ça allait pas bien Ben non, mais on le sent. Écoutez bien cette phrase On sent, je sens quelque chose dans l'équipe, je sens quelque chose dans les collaborateurs. Cette phrase est un piège colossal. Vous ne sentez rien. Éventuellement, vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose. Mais mon conseil, parce que là, on n'en est même pas soutien on en est à faire de, de, de, de la pensée magique vous n'avez pas le pouvoir de sentir à la place des autres vous pouvez peut-être voir peut-être entendre ou ne pas entendre si la personne ne vous donne pas signe de vie mais je vous conseille fortement avant de vous d'endosser de, de, de, votre cap de demander aux gens comment allez-vous et puis vous verrez bien ce qu'ils vous répondent et sortez aussi de cet exemple que j'ai beaucoup, beaucoup entendu pendant le confinement, de les gens disent « ça va ?»« Oui, oui, oui, oui, mais enfin bon, je sais bien que c'est difficile pour toi. » Alors là, ça, attention, ça c'est que vous, vous êtes peut-être en train de faire la projection, que vous, vous n'allez pas bien et vous imaginez que c'est le cas pour tout le monde. Donc, attention, là aussi je reviens à mon introduction du départ, une introduction est toujours au départ, mon introduction qui est sur mon équipe. Euh, la personne qui est en face de vous est un adulte et vous devez prendre ce qu'elle dit, pour ce qu'elle dit et arrêter de systématiquement aller chercher des sous-titres. Donc, dites à la personne « moi je ne te vois pas bien » ou « je n'ai pas de tes nouvelles et je suis inquiet »,« est-ce que tu as quelque chose à me dire Est-ce que tu as une demande à me faire ?» Et vous verrez bien ce qui sort. Mais donc, attention à ne pas essayer de euh, vouloir sauver les gens de leurs problèmes qu'ils n'auraient pas voulu vous dire, ou mais vous vous savez bien en fait dans quelle situation ils sont. C'est probablement de la projection. Est-ce que là-dessus c'est clair Répondez-moi sur l'histoire de à distance. Et pour sortir de ces pensées magiques, posez des questions aux gens et respectez leurs réponses. Exemple de Geoffroy Je n'arrive pas à joindre des prospects pendant cette période de pandémie. Ne sont pas intéressés. Oui. Et as-tu une demande ben « Oui, euh, je voudrais euh, que tu m'aides euh, là-dessus. » C'est-à-dire, tu as besoin de quelle aide ?« ben, Je voudrais que tu m'aides à passer des coups de fil. » Non, ça, ce n'est pas dans mon job. Mon job est éventuellement de d'apporter un conseil, d'écouter, un... comment dire, de participer à la réunion de manière invisible pour écouter comment ça se passe, et de te donner mon analyse là-dessus. Mais mon job n'est pas de faire les coups de fil à ta place. Ça, c'est niet. Mon job est éventuellement de... Euh, me débrouiller pour que tu aies une formation sur comment communiquer à distance. <rire> appelez-moi, appelez-moi. Mais en aucun cas, mon rôle n'est de faire le job à ta place. Est-ce que ça répond à ta, ta, ta, ton exemple, Geoffroy Sur cette... Yes, attention, tant qu'il n'y a pas de demande, on ne joue pas, on ne rentre pas. Sinon, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des stratagèmes. Jean-Baptiste est OK, Patrice est OK. Avez-vous des questions, des exemples Il nous reste 7 minutes sur ce webinaire. Euh, pour euh, voilà, traiter vos cas à vous, manager ou non manager d'ailleurs, parce que peut-être qu'en tant que non manager, vous êtes en train de vous dire ah c'est vrai que moi en général quand je vais voir manager, je vais faire une plainte et ça, je comprends maintenant pourquoi je m'agace quand il me propose des solutions, parce qu'en fait je n'ai toujours pas demandé quoi que ce soit des questions, des remarques, des commentaires allez jeunes jean je vérifie si j'ai raté les choses. Bonjour les leaders. <rire> nous sommes tous des leaders de quelque chose, au moins de nos vies. C'est déjà pas mal. Marie-Laurent, super le triangle dramatique avec l'histoire du week-end familial. Je veux bien que tu me précises. Je ne sais plus si c'est peut-être un exemple que moi j'avais donné, mais je ne me souviens plus. Pas d'exemple, pas de questions Tout est clair pour tout le monde Donc, si je récapitule, euh, arrêtons de parler de l'équipe comme mon équipe c'est je suis le manager de l'équipe de la même manière que je suis le comptable de l'entreprise. Ensuite, euh, à partir du moment où je me ré réintègre au sein de l'équipe, il se trouve que j'ai un rôle qui est celui de donner la vision, faire respecter le cadre. Et éventuellement, avant de faire respecter le cadre, aider, construire, participer à la construction du cadre et donc des règles et des sanctions. Une fois que ça s'est fait, ben il y a dans les items dont vous m'aviez parlé, que vous m'aviez demandé pour ce webinaire, recadrer un collaborateur, c'est lui rappeler la règle, faire, obtenir son accord là-dessus et euh, faire euh, appliquer la règle. Ensuite, euh, sur ce qui concerne le, le, le, la répartition des rôles, vous êtes plus sûr de faire respecter la feuille de route plutôt que de donner ses tâches à chacun. Ils sont adultes, à eux aussi, de faire des propositions là-dessus. Euh, et attention, Conseil numéro un de ce webinaire pour les managers, euh, demandez aux gens, faites exprimer aux gens leurs demandes plutôt que leurs plaintes. Et il y a une approche différente avec millennials. vu de ma fenêtre, pas du tout. Aucunement. Et je pense que milléniaux ou pas milléniaux, tout le monde a besoin de cadre. Tout le monde. Euh, parce que sans cadre, en fait, le, ça, le, le, le sentiment d'appartenance est très difficile. Et en plus, ça n'est pas rassurant parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui protège l'équipe et moi au sein de l'entreprise mais c'est la même chose en dehors dans la société. En tout cas, c'est ma vision du monde. Quel est le cadre apporte de la sécurité exactement Yes. Pourrions-nous aborder la prochaine fois communication quand les résultats commerciaux ne sont pas là Yes. Yes, nous pourrions, nous pourrions bien sûr. Euh, et donc, Geoffroy, euh, veux-tu bien m'envoyer un mail sur aurélien, aurélien comme pour me dire, euh, pour me proposer un rendez-vous et que nous, parlions de, euh, nous creusions ta demande Les millionnaires n'aiment pas les cadres je, je, Moi, je n'ai pas dit ça et je ne pense pas. Donc, euh, voilà, je, je pense que tout le monde aime le cadre. Après, c'est un truc qu'on a beaucoup dit aux milénials des oui. millénials. Vu de ma fenêtre, ceux récemment qui n'ont pas du tout aimé le cadre, c'est ceux de 68. Hein. <rire> et c'était pas les millénials. Euh, les... Marie-Laurence, c'est un exemple que je retrouve plus sur Internet, j'avais trouvé très bien comment chacun voulant faire plaisir à l'autre se pourrit son week-end ainsi que celui des autres. C'est ça. Chacun veut faire plaisir à l'autre et pas à eux, pas à soi-même. Et en plus, je veux faire plaisir à l'autre en ayant imaginé ce qui pourrait lui faire plaisir. Et donc, là, c'est la porte ouverte au stratagème, évidemment. C'est tous les films d'Agnès Jaoui et de Bakri. Euh, ok, attends, il y a une question. Euh, comment débloquer un collaborateur qui ne parle pas alors qu'on sait qu'il est débordé mais n'ose rien dire <rire> Isabelle, tu n'as pas le pouvoir de débloquer qui que ce soit. C'est lui qui doit faire ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire sur Sauveur versus soutien. Donc, tout ce que tu peux lui dire, c'est « Écoute, moi, je te vois débordé. » Je te vois déborder, euh, c'est ce que je crois voir. Est-ce que tu as besoin d'aide Si la personne décide de refuser votre aide, pour des raisons qui lui appartiennent, alors à un moment, elle va se retrouver dans les ennuis. C'est son choix. Et il y a un moment où vous, vous allez devoir appliquer la sanction pour non-atteinte des résultats. Et nous reparlerons de ça grâce à Geoffroy <rire> Mais est-ce que c'est ok, euh, Isabelle, sur cette, euh, le, le danger, dans ta phrase, sur comment débloquer un collaborateur Tu n'as pas le pouvoir d'intervenir dans sa vie. Cette... C'est à lui de faire ça, éventuellement, donc, de te faire une demande. Est-ce que ça, ça vous parle à tous Yes, cool. Vous pouvez, bien évidemment, euh, montrer à la personne que vous êtes attentif. Attentif, mais... Euh, pas lui dire « Écoute, je ne te, euh, te sens pas bien, j'ai l'impression que tu es débordé », voire même en plus commencer à faire de la thérapie euh, au petit pied et lui dire « Je pense que c'est un problème d'égo, je pense qu'il est important que tu euh, sortes de là. Euh, » Non, non. Moi, je te vois pas bien, je vois que tes résultats ne, ne suivent pas ou je vois que, es, euh, que tu ne rends pas les trucs en temps et en heure. Je fais même pas d'interprétation sur « débordé ou « pas débordé. juste je reste factuel. Tu ne rends pas les trucs en temps et en heure est-ce que tu veux quelque chose par rapport à ça Est-ce que tu veux quelque chose par rapport à ça Je n'ai pas dit « est-ce que tu as besoin d'aide » Est-ce que tu veux quelque chose par rapport à ça je, lui, je remets la personne dans sa dignité pleine et entière d'être adulte. Ok Jeunes gens, est -ce que, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, suggestions, demandes. J'adore le fait que Geoffroy m'ait proposé justement un sujet, ça m'intéresse beaucoup. Un moyen de passer de la plainte à la demande, c'est la question « Que proposes-tu » avec un long, très long silence exact. Euh, je, rap... je, je préfère encore plus, il y en a une qui est encore plus puissante, Marie-Laurent, c'est « Est-ce qu'à ce propos, tu as une demande »« Est-ce que tu veux quelque chose plutôt que propose ?» Parce que finalement, dans la solution, là, vous pouvez avoir un rôle à jouer. Mais est-ce que tu veux quelque chose Est-ce que là, vous posez la question par rapport à l'état final Ok à tout bientôt, jeunes gens. Pour euh, le alors le mardi prochain, euh, vous le verrez sur mon site. Euh, J'ai eu beaucoup de demandes sur comment communiquer efficacement à distance, donc je réédite un webinaire que certains de vous auront déjà vu, ont déjà vu, mais bien évidemment, ce ne sera pas le même. Et euh, je vous invite fortement à faire passer le mot à tous que vous entendez en ce moment plaindre de Zoom, le téléphone. Tout ça. Je vais faire quelque chose de très très très pratique. Vous savez euh, que c'est euh, ma marotte. Vous pouvez même participer à ce webinaire et euh, mon mail n'a changé, c'est aurelien at envoyez-moi vos demandes à tout bientôt, hasta luego